Dans de précédents épisodes, nous avons parlé de la filiation de l'informatique et de la rétroaction vers les disciplines mères. Maintenant, on va se poser la question du troisième volet de ce qui pourrait faire son statut de science, c'est-à-dire la fécondation croisée entre l'informatique et les autres sciences. Alors, pour pouvoir faire cela, je vous propose tout d'abord de définir ce que signifie la fécondation croisée, de travailler sur un petit inventaire qui est forcément incomplet des champs disciplinaires et ensuite euh, de s'intéresser aux techniques et le regard que l'on a sur la notion de service qu'apporte qu l'informatique aux autres disciplines. Pour définir la notion de fécondation croisée, il faudrait l'opposer à la notion de simple importation. Lorsque l'on importe, on s'intéresse, on, on ne modifie pas ce que l'on importe et on, euh, on se, ne se l'approprie pas forcément complètement. Et de ce fait-là, surtout lorsqu'on est dans une situation d'importation, on ne parle pas de son exportation de notions vers d'autres disciplines. On va parler de fécondation croisée, lorsqu'effectivement, non seulement il y a une importation possible, mais il y a aussi une appropriation, c'est-à-dire une modification des, mo des notions et des pratiques qui viennent d'autres endroits, et également le fait de donner aux autres disciplines des modèles qui, so qui sont issus d'une discipline donnée, de la discipline elle-même, et qu'elle va s'intéresser à, à fournir aux autres. Donc c'est-à-dire lorsqu'il y a un véritable échange, et pas simplement une situation hiérarchique de domination de discipline vers d'autres. Alors pour cela, vous avez deux niveaux. Vous avez toujours le plan des modèles donc, qui relèverait de la nature scientifique de l'informatique et le plan des techniques qui relèverait de la nature technologique de l'informatique. Nature technologique, comme, comme je vous l'ai dit, que je n'oblitère pas, puisque euh, l'informatique est un hybride euh, et qu'elle a une euh, composante scientifique certaine, mais également une nature technologique incarné, réalisé, industrialisé et industriel. Alors, que signifie la notion de modèle partagé On va dire que un modèle est partagé à partir du moment où réellement il fait écho dans deux disciplines au moins, ou dans deux ou trois ou quelques disciplines au moins. Et de ce fait-là, il va créer des sous-domaines de recherche dans chacune des disciplines Et comme nous nous intéressons plus particulièrement à l'informatique, est-ce que ce partage va créer un sous-domaine de recherche en informatique Et est-ce qu'il va modifier les champs paradigmatiques des autres disciplines Alors, l'inventaire que je vais vous proposer, où vous allez vous apercevoir qu'il existe de nombreux euh, modèles partagés, va concerner aussi bien les sciences de l'homme et de la société que les sciences du langage, la philosophie, l'architecture, l'art, la biologie, la physique, l'économie, sachant que je vous ai déjà parlé des disciplines mères que sont les mathématiques et l'électronique avec laquelle l'informatique entretient des relations privilégiées. Donc, dans cet inventaire plus particulièrement, il existe des sous-domaines de l'informatique qui sont inspirés et qui inspirent D'autres euh, sciences euh, de l'homme et de la société qui sont par exemple la psychologie cognitive en, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, toutes les représentations de la mémoire, de l'esprit, du fonctionnement, des unités de calcul, des processeurs, ainsi de suite, une terminologie commune à ces deux disciplines. Les sciences de gestion vont être impactées par les systèmes d'information. L'ergonomie et les sciences du travail sont celles où l'interaction homme-machine va être discutée également et vont avoir un impact dans un autre sens sur les modèles mêmes d'interaction homme-machine qui vont être privilégiés. La notion d'interface conviviale ou user-friendly est quelque chose de particulièrement intéressant à étudier dans les sciences ergonomiques. Également, en sociologie et psychologie sociale, on s'aperçoit que les systèmes multi-agents, qui sont un sous-domaine de l'informatique et de, de l'intelligence artificielle en particulier, qui a été particulièrement prospère, sont, se sont inspirés de ces domaines-là et lui ont fourni en contrepartie des euh, éléments intéressants pour pouvoir être absorbés et euh, appropriés euh, par la psychologie sociale en particulier. La relation entre l'informatique et les sciences du langage est une relation très ancienne. Il y a véritablement une, euh, une, une sorte de fraternité, euh, puisque l'informatique euh, a une dimension langagière extrêmement importante, il s'agit des langages de programmation, et de ce fait-là, euh, elle partage avec la linguistique formelle euh, des, euh, une parenté euh, très grande. L'intérêt, au-delà des langages de programmation, d'aller vers des langues plus naturelles, s'est matérialisé très très vite dans, en informatique autour du traitement automatique des langues, le TALN. Mais également d'un autre côté, quelque chose qui existe beaucoup, qui a beaucoup existé dans l'histoire de l'humanité, c'est celui des codes, la, la science du code et du codage, la cryptographie que l'on va retrouver aujourd'hui comme étant un élément au cœur de la sécurité des ordinateurs et inversement, les ordinateurs sont utilisés pour réaliser des codes, voire défaire des codes, puisque une des histoires les plus connues de l'informatique concerne la machine Enigma et Alan Turing qui s'était intéressé à décoder des messages. En philosophie, euh, on pourrait se demander quelle est la relation entre la philosophie et l'informatique. Détrompez-vous, il existe des conférences internationales sur la notion de « computational philosophy » euh, qui veut dire euh, qu'il existe toute une partie de la philosophie, en particulier la philosophie de l'esprit, et la philosophie du langage, qui ont été particulièrement sollicitées et présentes en IA, en dialogue homme-machine, en TALN, mais inversement, qui ont hérité aussi des possibilités et des modèles de l'intelligence artificielle, du dialogue homme-machine, vu du côté des informaticiens et des logiciens, et du TALN, également euh, réalisé par les informaticiens. L'architecture, aujourd'hui, on s'en rend bien compte, ne peut plus se passer des, euh, euh, des éléments, de, des logiciels qui, qui permettent de simuler des constructions. Et il se trouve que l'architecture et l'informatique, en tant que fille hybride de plusieurs disciplines, elle aussi, l'architecture est, est un système d'hybridation entre l'art, entre des technologies, de la construction, et ainsi de suite. Et là-dessus, on s'aperçoit que la notion de projet, de conduite de projet, de génie, euh, euh, d'architecture des machines, ainsi de suite, toute cette terminologie que nous avons en commun avec l'architecture n'est pas quelque chose d'anodin, n'est pas fait par hasard non plus. Euh, ça relève du fait que ce sont des disciplines qui produisent des éléments matériels, et euh, qui ont un impact dans leur environnement. Et il se trouve que l'une comme l'autre participe à l'évolution mutuelle et donc à la fécondation croisée. Pour les neurosciences, il est très très clair que des domaines euh, tels que l'IA, la fouille de données, la vision artificielle et, et de toute manière plein de sous-domaines de, sous de l'intelligence artificielle sont en relation fondamentale avec le neurosciences. On parle aujourd'hui de réseaux de neurones formels. En fait, euh, que fait-on d'autre que de tenter de, que de modéliser euh, euh, via des graphes extrêmement connexes euh, des, euh, des structures naturelles qui sont étudiées par les neurosciences et inversement, les neurosciences sont intéressées euh, par les simulations euh, qui sont faites dans les modèles de perception et de cognition qui sont proposés en vision artificielle, par exemple. En ce qui concerne la biologie, il faut savoir que la bioinformatique, aujourd'hui, ce domaine est extrêmement présent et dans lequel, véritablement, tout ce qui concerne l'algorithmique, euh, l'informatique théorique, la vie artificielle, l'intelligence artificielle distribuée ont été euh, extrêmement présentes euh, en tant qu'élément constitutifs aussi en bioinformatique, mais inversement, euh, ont récupéré de la biologie le matériau sur lequel, euh, en quelque sorte, faire des travaux de modélisation qui sont venus alimenter les ordinateurs, avec de nouvelles problématiques et donc une évolution des concepts de l'informatique de ce fait-là. Parce qu'il se trouve que plus on reçoit un problème difficile à résoudre et plus on est obligé d'être inventif. Et de ce fait-là aussi, les sciences avec lesquelles nous entretenons des relations et qui nous proposent des problèmes qui ne sont pas résolus, euh, en quelque sorte, nous font évoluer, nous font grandir, empêchent la stase et donc la régression. L'économie et les mathématiques appliquées à l'économie ont trouvé leur terrain d'entente commun avec l'intelligence artificielle au travers de la théorie des jeux, qui est assez connue. Et enfin, la physique computationnelle, elle aussi, et, ou dite également physique numérique, s'est retrouvée euh, en interaction profonde avec l'informatique. Donc, nous avons parlé des modèles partagés, maintenant parlons des techniques, c'est-à-dire jusqu'à quel point l'informatique a, euh, a, a été utilisée par les sciences en question sur le plan de la technique ou de la technologie en tant qu'outil, en tant que service. Là, dans le cas présent, toutes les sciences sont pratiquement concernées. Pourquoi Parce qu'elles vont utiliser l'informatique comme mode de calcul sur leurs données, comme système de résolution de problèmes à grande échelle, parce que les êtres humains eux-mêmes ne peuvent pas les résoudre directement sans l'aide des ordinateurs, à partir du moment où il y a de grandes masses de données et des volumes importants. Et enfin, l'idée de l'environnement de simulation qui est sans danger et du remplacement de la réalité par la virtualité pour pouvoir éviter d'éventuels aspects nocifs ou néfastes des, euh, des expérimentations in vivo. Il se trouve que de ce fait-là, l'informatique devient une sorte de discipline de service. Et euh, ne la voir que comme une discipline de service a été pendant très très longtemps le fardeau principal euh, qu'ont les informaticiens sur le dos où ils n'ont été vus que comme les ingénieurs qui résolvaient les problèmes des autres, qui étaient là pour fournir des outils, des producteurs de calculs, et euh, rien de plus que cela. J'aimerais quand même euh, rappeler à toutes les disciplines que la plus grande discipline de service n'est jamais que les mathématiques, qui est la discipline que l'on peut considérer la plus théorique possible, pourquoi Parce que tout le monde utilise les modèles mathématiques. Il n'existe pas une seule discipline qui ne les utilise pas et qui peuvent être vues également comme des outils. Tout le monde utilise les modes de résolution qui sont mathématiques et donc de ce fait-là, là encore, la notion de service ne veut pas dire une situation d'inféodation. Au contraire, cela signifie une, une situation d'universalité et c'est en ce sens-là qu'il faudrait voir l'informatique comme quelque chose de très très proche de ce que proposent les mathématiques et donc de récupérer les lettres de noblesse auxquelles elle a droit de son plein fait.